Pour ce nouvel épisode de la tuto tech, on a Abdullahissar avec nous. Salut hey tout le monde, je m'appelle Abdoulaye Sar, je suis youtuber sur FIFA. J'étais ancien joueur semi-pro, donc je faisais pas mal de compétitions sur FIFA. Et là, maintenant, sur ma chaîne, je fais pas mal de tutoriels. Et là, pour le coup, bah, je vais vous proposer un tutoriel sur les coups francs à FIFA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes nombreux à ne pas savoir tirer les coups francs. En même temps, c'est normal, vous ne pouvez pas te connaître. Mais en fait, si vous voulez, moi, je vous apprends les coups francs de 16 à 25 mètres. Alors, la technique est simple. Il n'y a pas de, euh, de, de, de code en appuyant sur triangle, rond ou je ne sais quoi. C'est simple, il y a trois choses à retenir. Le joystick, comment vous l'orientez, Votre dosage et le placement et les statistiques du joueur. Donc en gros là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et Drake. Avec GarageBell, je vais tenter de vous mettre le, le ballon avec un effet en feuille morte. Vous avez plusieurs types d'effets sur ça. Vous avez la feuille morte, vous avez l'enroulé et vous avez l'effet qui permet à ce que le ballon ait une trajectoire de base en haut. Donc en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que le joystick, c'est comme un ballon. Quand vous frappez avec votre pied sur le ballon, si vous frappez le ballon en dessous, bien entendu, le, le ballon ne va faire que de monter. Si vous frappez au dessus, le ballon va aller limiter à rater. Si vous frappez, par contre, sur le côté du ballon, le ballon va s'enrouler. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez avoir un effet feu-mort, donc le ballon sur FIFA qui monte et qui redescend sèchement, alors là, attention, il va, il va tirer tout seul, mais c'est normal, c'est pas rapport autant. C'est simple. Vous vous positionnez, là, par exemple, je me positionne là, là. Vous maintenez le joystick vers l'avant et vous appuyez à deux barres environ de jauge. Et là, vous allez voir, le ballon monte et redescend. Vous voyez, vous avez vu, juste là. Et là, du coup, je vais essayer de la mettre directement. Hop Là, l'effet mort qui va certainement rentrer. Voilà, donc le ballon, comme vous le voyez sur l'effet, monte et redescend. Ensuite, vous avez l'enroulé. Donc là, peu importe si le ballon rentre ou non, vous verrez que le ballon aura une trajectoire de gauche à droite parce que je vais maintenir le joystick gauche vers la droite. Donc regardez, je le maintiens vers la droite, le ballon va s'envoler, mais va surtout énormément tourner. Donc vous voyez, il tape la transversale et il tourne énormément. Je refais la même manipulation, je maintiens le joystick vers la droite pour que le ballon tourne à droite. Et vous le voyez, voilà. Donc le ballon a une trajectoire. De gauche à droite. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est faire un mix entre feuille morte, donc je circule vers l'eau, et euh, enroulé. Donc, en gros, ce que vous faites, c'est que si je veux que la feuille morte enroulée se fasse vers la droite, je maintiens le joystick dans la diagonale au droite. Donc là, je me place là et je maintiens le joystick comme ça entre haut et droit. Donc le ballon va avoir plein de turns. Et puis voilà, simplement. Et eh bien, merci beaucoup. C'était extrêmement professionnel. Où est-ce qu'on peut venir te voir pour voir encore plus de vidéos Sur ma chaîne YouTube, Abdoulaïsar. Hein, a b d u l y e Espace, Sar, S-A-2-R. Voilà, il y a pas mal de tutoriels sur la défense, sur l'attaque, sur la stratégie, etc. Et puis voilà. Ben, voilà merci beaucoup ça. à toi. Il pas de quoi.